Bonjour, ici Pierre Frigon, président de l'agence Hyperclicks Marketing. Et dans notre démarche d'affaires, on s'occupe spécifiquement du référencement commercial de sites Internet. Essentiellement, comme vous le savez, les sites Internet sont là pour être attirants, auprès des moteurs de recherche afin qu'ils vous amènent beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs, beaucoup de clients. Le principe de la démarche, c'est de satisfaire ces clients-là afin qu'ils vous trouvent pour faire en sorte qu'ils vous placent des commandes. Mais s'ils ne vous trouvent pas, vous le savez, vous ne serez jamais sollicité. Alors, l'important, c'est d'équiper vos sites Internet de contenu qu'on appelle de l'optimisation naturelle, afin que vos sites Internet aient de la valeur aux yeux des moteurs de recherche afin qu'on vous amène en première ou dans les premières positions. Ainsi, vous allez pouvoir être vu et les moteurs de recherche agiront pour vous comme des équipes de vente qui vont vous apporter des dizaines, des centaines et des milliers de visiteurs que vous aurez à convertir éventuellement en clients. Quand on sait que 97 des clients font des recherches sur l'Internet avant d'acheter, que 92 des clients contactent une entreprise après leur recherche Internet, et que le ratio de rendement pour une campagne d'optimisation naturelle est de 7 pour 1. On comprend rapidement qu'au lieu de payer par clic du AdWord qui est dispendieux, on peut plus rapidement et efficacement faire une campagne de référencement naturel et d'arrêter de payer pour obtenir une continuité de service de la part des clients qui viennent continuer dans notre site, année après année, en arrêtant de payer toujours les mêmes. Alors, essentiellement, le docteur référencement, et on ausculte les sites Internet pour s'assurer que les sites Internet possèdent les éléments nécessaires qui leur faut pour être valables auprès, auprès des moteurs de recherche. La plus grande problématique que les, les sites Internet possèdent, c'est qu'ils ne sont pas jugés compétents par les moteurs de recherche qui ont leurs propres critères. Alors, s'il si y a 200 critères qui évaluent la valeur d'un site Internet pour établir leur compétence et leur autorité, et qu'un site internet, internet ne possède que deux de ces 200 critères-là, vous savez, à ce moment-là, que votre site ne sera jamais ramené dans des positions importantes. Maintenant, ce n'est pas un graphiste ou un, un, un programmeur qui va vous permettre d'avoir des, compo des composantes compétentes dans votre site pour ce qui est des moteurs de recherche. Les graphistes et les programmeurs vont s'assurer que votre site soit bien visible dans Internet Explorer, dans Google Chrome, dans Firefox, mais... Leur travail ne garantit pas une bonne position dans Google et dans les moteurs de recherche. Cela fait référence à un autre corps de métier qui est « le Search Engine Optimization » ou l'optimisation naturelle. Nous faisons des audits gratuits pour des sites Internet s'assurant que vous avez au moins les éléments de base pour être aptes à être rapportés dans des moteurs de recherche dans des bonnes positions. Ensuite, ce, ce qui nous amène à nous intéresser à ce que vous avez dans votre site. Il faut retenir votre clientèle une fois qu'elle y arrive dans votre site. Si en dedans de 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, vous n'avez pas convaincu votre visiteur Internet à rester dans votre site, vous venez de le perdre. Il ira ailleurs. Il y a trop de choix ailleurs. Donc, essentiellement, ce qu'il faut, c'est qu'un contenu soit extraordinairement bien articulé selon les types de clients que vous avez. Il est fort probable que vous avez plusieurs catégories de clients. Donc, il ne faut pas que votre site Internet tienne le discours d'une seule de ces catégories ou ignore les autres catégories ou tienne un discours généraliste qui va faire que les gens qui ont des besoins pointus, spécifiques, vont regarder votre site et vont dire « je ne m'y reconnais pas, ça ne parle pas pour moi de ce que je cherche ». Donc, quelque part, il faut des contenus qui soient élaborés de façon verticale pour faire en sorte que vous puissiez satisfaire chaque catégorie de clients que vous avez. Une autre approche intéressante qui est beaucoup plus rapide, vous le savez, les gens ne lisent plus sur le web. Alors, le vidéo devient le moyen idéal pour communiquer d'une façon intéressante, éclairée, nouvelle et virale les visiteurs sur votre site et sur d'autres sites comme YouTube pour faire en sorte que vous puissiez avoir l'occasion de communiquer avec votre verve et votre passion ce que vous faites et non pas de lire simplement des lignes et des lignes et des lignes de texte qui viennent étourdir vos visiteurs, qui ont juste le goût de fuir parce qu'ils n'arrivent pas à avoir l'essentiel de ce qu'ils veulent. Ils sont prisonniers de ce que vous, vous avez décidé de leur montrer et non pas de ce qu'eux veulent apprendre de vous. Alors, le vidéo est une formule plus souple et plus humaine à laquelle les humains réagissent très bien. Comme on fait des analyses gratuites, vous pouvez vous rendre sur notre site hyperclicks.com pour aller faire faire votre analyse gratuite, qui autrement pourrait vous coûter près de 400 pour arriver à savoir quels sont les points forts de votre site et en même temps quels sont les points faibles. Nous pouvons à ce moment-là établir une action qu'on peut vous recommander à différents niveaux, pour vous permettre d'avoir un ordre de grandeur dans les activités qui vous serait utile d'avoir si vous voulez faire des ventes par votre site. Évidemment, avoir une grosse équipe de vente, c'est pas donné à tous. Il y a des gens qui ne veulent pas vendre sur le web, c'est leur droit. Ils peuvent avoir des cartes d'affaires comme des sites personnels sur le web, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui veulent faire des ventes, pour des produits ou des services, il, est, il est très utile d'utiliser les moteurs de recherche qui sont là pour ça. Ce sont des équipes de vente qu'il faut équiper correctement pour arriver à faire des ventes. Autrement, si on équipe mal nos équipes de vente, vous le savez, on ne vend rien. C'était l'essentiel de mon message, en espérant que vous puissiez nous rejoindre, soit dans la région générale de Montréal métropolitain au 514-827-1676, ou dans la région nord au 450-598-1556. Mais tout ça est disponible sur hyperclicks.com, docteur référencement. Merci et bonne journée.